Bonjour, aujourd'hui, une neuvième vidéo d'exercice de, Pilate. On va voir ce qui s'appelle le Swimming. C'est un exercice qui engage essentiellement les lombaires et les abdominaux et qui permet de travailler en allongement. Donc On va être soit à quatre pattes, soit à plat ventre. Donc Pensez à bien allonger la colonne vertébrale, les bras bien tendus jusqu'au bout des, des doigts et les jambes également bien tendues jusqu'au bout des doigts de pied. On se rappelle les principes. On inspire par le nez. Je remplis d'air mes côtes devant, sur les côtés, derrière. Et lorsque je souffle, je pense à serrer sphincter, périnée, transverse, ce que j'appelle le zip. Donc, on se met à quatre pattes. On pense à avoir bien son bassin bien parallèle au sol. On va lever la jambe gauche et le bras droit. Donc on essaye bien d'allonger la tête dans le prolongement. Donc l'exercice. Il peut, donc On peut rester 8 ans, ou 8 inspire, 8 expire. On repose. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. On peut compter, donc, ou jusqu'à 8, ou 8 inspire, 8 expire. On repose. On peut alterner les deux côtés. C'est-à-dire que lorsque je lève bras droit, jambe gauche, je souffle. J'inspire, je repose. Remplissage des côtes, souffle. J'allonge, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Je peux également, alors vous faites entre 6, 8, 10 répétitions, je peux également donc euh, faire vos petits mouvements, des petits battements, voilà, j'en fais huit. Je repose, je peux faire huit petits battements. Je repose. Je peux faire des grands battements. Reposer, inspirez. Soufflez, je change de côté, je fais six fois, huit ou dix fois. Inspirez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Inspirez. soufflez. les exercices vous pouvez faire la posture de l'enfant pour vous étirer un petit peu puis pour relâcher un petit peu la tension que vous pouvez avoir dans les bras on étire bien on repousse bien le sol on s'assoit bien sur ses chevilles on peut encore faire quelques autres variantes on peut tendre bras droit jambes gauche et ramener en inspirant la main et le genou Souffler. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, je pense tout le temps être bien gainé au niveau lombaire et au niveau abdominaux. Inspirez et je pense à bien tendre ma jambe et mon bras. Donc je travaille donc dans l'allongement. Je change de côté. Donc, Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez. Ok. Je peux également travailler avec des talons fesses, c'est-à-dire je reste bien allongée. Et je viens faire un talon fesse et je tends. Voilà, je ramène mon bras. Donc le genou reste haut. Inspire. Inspire. Inspire. Inspire. Je peux reposer. Et bien sûr, je change de côté. Inspirez. Inspirez. Et je repose. Donc là, c'est le swimming à quatre pattes. On va passer swimming allongé. Et on peut faire à peu près les mêmes choses. Je pense toujours à allonger. Ma tête est dans le prolongement du, de mon corps. Donc, je ne soulève pas complètement la tête. Elle reste bien dans le prolongement. Je peux, dans un premier temps, donc soulever bras droit, jambe gauche. J'inspire, je repose. Je pense à bien absorber mon ombril. Inspirer. Souffler. Donc là, je le fais en alternant. Je peux également faire des butines faire huit du même côté, inspirer, bras droit, jambe gauche. Voilà, je le ferai. J'imagine que je le fais huit fois. Je peux faire la même chose huit fois, bras gauche, jambe droite, inspirer, souffler. Je peux également faire les petits battements. Voilà, huit petits battements. Je peux reposer et refaire huit petits battements de l'autre côté fesses également le genou ne revient pas au sol voilà je peux faire entre 6 et 10 je repose et je fais la même chose de l'autre côté entre 6 et 10 et l'exercice final de swinging je soulève les deux bras et les deux jambes et je vais battre les bras et les jambes voilà on peut mettre que les jambes on peut mettre que les bras avec les peut-être les jambes au sol battre que des bras ou bras au sol soulever les jambes bas que des jambes voilà pour les exercices du swimming j'espère que j'ai été suffisamment clair je vous dis donc un euh, bon travail et je vous retrouve très bientôt pour d'autres exercices au revoir